Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer même, je tiens tout d'abord à vous remercier pour euh, les 725 abonnés. C'est vraiment, vraiment super gentil. et Bientôt, on va atteindre les 1000 abonnés. Yeah Alors, cette vidéo, est en fait, l'annonce de la nouvelle série de vidéos qui sera présente sur la chaîne. C'est en fait une série de vidéos consacrées à la modélisation d'un gun. D'un super gun. Alors, ceux qui ont des difficultés pourront venir me poser les questions sur le Discord. Euh, afin que je puisse les répondre plus facilement je ne suis pas le seul sur ce discord nous avons également euh, moonboot euh, Prod et également d'autres artistes vraiment super doués sur blender qui pourront répondre à vos questions euh, sur la partie question 1 question 2 vous pourrez également participer à des challenges blender et, et vous divertir et apprendre facilement ou alors apprendre plus vite avec personnes du monde qui sont au même niveau que vous sur Blender et pour modéliser ce gun nous avons euh, besoin d'une image de référence comme dans la plupart de mes vidéos alors cette image de référence n'a pas été réalisée par moi elle a été réalisée par un artiste super vraiment super haut, fort c'est Maurice Risulmi. alors voici son art station c'est cette image qu'on a utilisé pour réaliser les tutoriels alors, voici quelques de ses œuvres. c'est un artiste vraiment super super doué, pas comme moi qui suis pas très doué, mais bon, je fais quand même des vidéos, c'est pas si petit que ça. Bref, voici ses œuvres. il est vraiment super fort, je vous invite à s'abonner à son installation, à le suivre. Alors, dans Blender, ça va donner ceci, ce super gun. Alors, dans cette série de vidéos, nous allons apprendre à modéliser rapidement ou alors facilement à l'aide des modifieurs. Nous allons voir euh, l'utilisation des curves. Nous allons également euh, apprendre à déplier les UV d'un objet non destructif. Par exemple, ici, nous allons apprendre à déplier les UV de cet endroit sans pour autant appliquer le modifieur booléen qui est dessus. Comme ça sera quand même assez, assez rapide. Nous allons également voir la notion de l'orientation des faces. Et nous allons également voir le texturing. Alors là, pour l'instant, euh, le rendu est celui-ci. on voit que là il n'est pas trop compliqué j'ai pas voulu compliquer avec les texturing pour de début parce que là j'ai juste balancé une texture comme ça que j'ai vu dans ma machine et là ça donne ce résultat qui est vraiment super sympa alors dans la vidéo, alors dans la série nous allons améliorer un peu ce rendu pour qu'il soit plus joli, nous allons également faire euh, le rig de ce gun simplement alors là, le ci ici le rig. On va faire CTRL-Tab, là, et notre gun va pouvoir se déplacer comme ça, on va pouvoir bouger ici avec juste R, là, vous là j'ai mis des contraintes pour que ça ne rote pas dans tous les sens, et ici également, lorsqu'on va bouger ici, en principe ça va faire une rotation ici, alors là, nous allons tout d'abord diminuer l'influence ici, voilà, je vous spoil déjà un peu, et là on va faire R. Avec que là en faisant R ça rote quand même et là on a quand même problème de rotation et nous allons améliorer tout cela dans la série en fait toute la série est déjà disponible parce que je l'ai euh, réalisé en même temps que le gun que vous voyez à l'écran j'ai monté les vidéos mais en temps, j'ai euh, eu quelques difficultés tout simplement parce que en lançant les rendus euh, ma machine ne faisait que bugger euh, pour certaines vidéos comme par exemple la vidéo 5 n'est pas disponible ici seulement parce que en lançant, en lançant le rendu euh, ma machine a bugué et puis ça n'a ça pas fonctionné voilà c'est vraiment triste mais bref euh, j'espère que entre temps euh, je vais pouvoir j'espère qu'entre temps je vais pouvoir finir le rendu euh, des vidéos qui ont refusé de rendre et vous les proposer en sur la chaîne youtube c'était tout donc euh, alors les gars je vous dis à euh, tout de suite pour le premier tutoriel n'oubliez pas de partager la série pour faire connaître la chaîne et également de mince pas mmh. mon texte en avance N'oubliez pas de partager la série pour faire connaître la chaîne et de liker la vidéo afin de et de liker la vidéo afin d'améliorer notre référencement sur YouTube. Sur ce, je vous dis ciao.